phénomène global, c'est le euh, la, la, la fin du modèle mécaniciste, taylorien, fordiste du travail. Et euh, ce modèle-là, euh, de, de bureaucratisation extrême du travail, avait pour euh, au fond, conséquence le fait que la, la pensée, euh, était concentré dans un tout petit nombre, et puis euh, la masse était exclue. Alors, ce modèle, il a, il, il est né, comme vous le savez, au début du XXe siècle, et il, il, il s'est particulièrement développé au cours des Trente Glorieuses. Alors, euh, les conditions de la concurrence... Euh, on fait que ce modèle-là euh, n'est plus n'est plus n'est plus en phase avec ce que l'on attend. Pourquoi Parce que euh, longtemps on a eu des, des productions en très grande série qui étaient de type des productions de type répétitive. Aujourd'hui, les choses changent. Nous avons des, des commandes beaucoup plus personnalisées, euh, des euh, des marchés divers. Euh, des petites séries, euh, et qui doit s'adapter euh, également à des consommateurs euh, qui exigent plus de personnalisation, plus de diversification. Alors, dans ce, dans ce contexte-là, d'un marché euh, euh, qui change, euh, le modèle mécaniciste, taylorien, euh, technocratique, ne convient plus parce qu'il faut mobiliser les hommes il faut que les hommes eux-mêmes apportent cette part de, de créativité que le terrorisme en fait éliminait euh, je, je, je crois donc que c'est sur ce fond là que le modèle collaboratif se développe C'est, il, il, il vient en réponse à des exigences plus grandes d'innovation de, de productivité de performance, et on a compris que pour cela, l'entreprise avait besoin des talents de tous, et pas seulement des plus, des plus armés conceptuellement, des ingénieurs, des managers, etc. Il y a une sorte de décentralisation, de décentrement nécessaire pour que l'ensemble des, des acteurs de l'entreprise puissent apporter leur, euh, au fond, leurs idées, euh, et, et, etc. Je, je crois donc que c'est sur ce fond là que le modèle collaboratif s'inscrit et reste à savoir après comment concrètement euh, ça se réalise et là je pense que c'est très différent selon les entreprises. Peut être certaines ça reste qu'une sorte de gadget, pour d'autres c'est euh, un véritable engagement et qui modifie réellement les pratiques.